Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. c'est Moisina et voici les prévisions du Scorpion pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure entre en poisson dans votre cinquième maison. Durant ce passage, vous aurez un esprit joueur, enjoué et très vif et vous serez attiré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 de Mercure dans les poissons. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre troisième maison. Vos communications deviendront plus assertives et plus affirmées. Vous auriez tendance à imposer vos opinions et défendre vos idées avec beaucoup de détermination. C'est une excellente période pour négocier discuter et convaincre. Vos déplacements seront plus nombreux et vous serez constamment en mouvement. Vendredi, le soleil entre votre sixième maison. Durant ce passage du soleil dans cette maison qui va durer jusqu'au 19 avril, vous serez plus rassuré par la routine, les tâches quotidiennes, et vous rechercherez un cadre stable qui vous rassure, car vous n'auriez pas envie de sortir de votre zone de confort. Le trigone entre Vénus et Mars augmente votre désir de contact social et de plaisir et stimule votre créativité. Et c'est le bon moment pour démarrer des projets créatifs ou quoi que ce soit qui vous passionne. Les projets créatifs qui combinent beauté et action sont idéaux, tels que la décoration par exemple d'une pièce, la sculpture, euh, la danse ou la peinture. Créer quelque chose de beauté vous donnera beaucoup de plaisir et de satisfaction.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 la Lune sera dans le Capricorne, votre troisième maison. Votre gouverneur Mars conjoint à Jupiter, dans votre troisième maison. Et maintenant, la Lune est là aussi pour apporter encore plus d'énergie positive à votre intellect et votre réflexion rapide. Vous trouverez des solutions à tout et cela sera très apprécié par les membres de votre équipe des très belles énergies pour socialiser durant cette période. Simplement bavarder plutôt que de discuter formalement. Donc une période très amicale et très positive. Jeudi et vendredi pour le Québec, jeudi, vendredi et samedi, AM pour l'Europe, la lune sera dans le verso, votre quatrième maison. Physiquement, vous, vous vous sentirez en pleine forme et pleine possession de vos moyens et de vos habiletés. Émotionnellement, vous pourriez avoir quelques impulsivité et surtout quand les situations ont rapport avec euh, votre famille ou votre foyer. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous devriez défendre votre famille ou vos enfants et la raison pourrait ne pas vraiment valoir la peine de vous énerver et pourrait être résolue avec plus de tranquillité et moins de nervosité. Donc, gardez votre sang froid. Samedi, dimanche et lundi pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les, dans, dans les poissons, votre cinquième maison et Mars, votre gouverneur est conjoint à Jupiter, dans votre troisième maison. Donc, euh, vous joignez, vous, vous joignez l'intellect au charme et charisme, ainsi qu'à la créativité, au plaisir et au loisir, pour rendre cette fin de semaine idéale pour toutes sortes de sorties, de réunions d'amis ou de famille. Une fin de semaine idéale pour lancer aussi un projet ou pour amorcer une œuvre d'art. Vous serez le centre de gravité de votre entourage et tout le monde voudrait jaser avec vous et vous demande vos opinions. C'est une fin de semaine qui vous appartient, cher Scorpion, alors profitez-en autant que possible même votre pouvoir de séduction sera très puissant durant cette fin de semaine. La seule chose qui m'inquiète un petit peu cette fin de semaine et la semaine après, c'est la conjonction entre euh, Mars et Pluton. Cette conjonction m'inquiète un peu parce qu'elle euh, pourrait causer des accidents ou de la violence. Elle influence la lutte de pouvoir entre les autorités. Au niveau individuel, euh, durant la fin de la semaine, ainsi que la semaine après, toute la semaine après, soyez prudents s'il vous plaît dans vos déplacements euh, et dans vos... Dans vos euh, activités physiques aussi, s'il vous plaît. Donc, soyons prudents, s'il vous plaît, durant la fin de la semaine et durant la semaine après. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne, et mes commenter et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.